Hey, T'as l'air fasciné? Qu'est-ce tu dis Les offres d'emploi, mon gars. Oh. Attention, Polo. Ça fait des années qu'on résiste. <rire> tu connais les dangers qui guettent les travailleurs? Non. <rire> Le chômage? <rire> non, mais moi, ce qui m'irait, c'est. C'est te raillage. C'est que tiens que... la casse sur la goutte aux zen. C'est que la que... boule à z, tourne au boule la one. C'est que mon fond de la classe est inconsolable. C'est que soit tes aînés, soit t'es pas solvable. Oh. Chien de la casse, on la goûte aux zen. Oh. Boule à z, tourne au bout, la one. Fond la classe, c'est inconsolable. Soit t'es aîné, soit t'es pas solvable. Exact, j'en peux plus de T'es l'aide sociale, j'ai pas une flèche en poche, c'est pas une fin en soi La déche, mon frère, je suis Pôle pour l'emploi Une putain de raison d'être, faire taffer le travailleur social Car c'est un gagne pas les fins de droit Oxénel veut te mettre au tapin les fins de moi Au oh, travail à ce qui paraît ça Rend libre et rend sage N'écoute plus les darons Depuis qu'on les regarde Donc remballe la verrotrie Je n'ai qu'une vie Ma journée se marchande pas Déjà trop charbonné T'es finieux Je suis pas, pas le seul Là c'est des pâtes au beurre Des taffes poussent au meur. En attendant Pile au-dessus de mes maigres moyens, comprends-moi, nan. Pas de point de vue imprenable entre. Petit débrouille de service, style larcin. J'ai pris le vice de piller dans la recette. J'étais fâché avant de savoir nommer cette merde. Avant de mes potes, avant de pomper cette coterie. J'ai fait les comptes et j'y perds grave. Personne n'y croyait ces Cerna C'est sûr que la scène pourra jamais me consoler assez. J'ai consommé à swim, me suis réveillé à sec. Je suis pas vénère de la veille Je me faire la belle Pas faire appel C'est que, mais, tiens la casse sur la goutte aux zen. C'est que, mais, boule à z tourne au boule à One C'est que, mon fonds de la classe c est inconsolable. C'est que, soit, tes aînés, soit t'es pas solvable. Oh, tiens la casse sur la goutte aux zen. Oh. Boule à z tourne au boule à One Fonds de la classe est inconsolable. Sois es aîné, soit, tes aînés, soit t'es pas solvable. c'est terminé, genre tout le monde déçu. parle pas de carrière, y'a plus que des études. Des faux salaires. Faut qu'ils arrêtent les excès de zèle. Y'a faux salaire, plus de taf pour les AS. Alors fais-moi zizir, ferme ta gueule et lâche le fric. Zéro contentieux au fisc. J vais pas te raconter de crack J'ai beau cracher dans la soupe, j'bois la tasse plutôt que crécher dans la craque. Y'a qu'on perturbe leur réunion de famille. Croit cacher leur faillite sous quantité de praline. Leur luxe est misérable, mais ce qui reste est famine. Va choisir. J'en ai quitté la ville Un flot pour seule valise Faut qu'il ma salive Je fais pas que des ennemis Dans les mouvements de panique Fallait qu'on s'organise Mon projet d'insertion C'est un putain d'esclandre. Tiens la casse, sur la goutte aux zen C'est que mais, boule à z, tourne au bout la one. C'est que mon fond la classe est inconsolable. C'est que soit tes soit t'es pas solvable. Tiens la casse, sur la goutte aux zen Boule à z, tourne au bout la one. Fond la classe c'est inconsolable. Sois, aîné, soit tes aînés soit t'es pas solvable.